sur la jungle africaine dans la carrière règne un silence assourdissant c'est quoi ça c'est un un oxymore un oxymore ça quoi les les femmes chuchotent les hommes aussi lui il aspire à une belle de auprès de sa gazelle la gazelle, il est contente aussi. Oh, oh, oh. Mais voici que s'élève une mélopée rythmique. rythmique. Oui La gazelle. Pourquoi oh, le lion, il est mort oh. C'est bien ce que tu fait. Oui, c'est Oui, Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Plus de carnage, le lion est mort ce soir. le redoutable, le lion est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est mort ce soir. Une mauvaise, une mauvaise, une mauvaise.